et bonjour à tous c'est Metsenzo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur euh, Sonic X euh, euh, sur... sur Sonic euh, Aventure DX euh, épisode 2 donc oui je vais faire un let's sur ce jeu alors c'est une en complète mais il euh, n'y a pas tous les plus Regardez chez un spin dash et il n'y a pas de les du spin dash donc euh, voilà, donc on s'est arrêté à ce, ce niveau-là la dernière fois, donc euh, on voilà. Il n'y a pas que le bruitage du image qui débute. C'est pour qu'on a en tout temps la même musique. Et ça c'est un peu bizarre. Mais il y a autre chose qu'il n'y a pas comme bruitage, il y a les explosions. NON Enfin, en ce moment que les voix ils sont toujours là, parce que. Bah voilà. Head straight up! so good, I'll try. Fast, I'll try. I'll try. I'll try. I'll try. I'll try. Ah, il vous tient vous à panels deux et Jump as soon as you land on a panel or else you fall. Et les des rings. Gens... En fait, il y a tous les messages classiques, mais les autres ils sont pas. Enfin, euh, le seul truc classique qui est pas, c'est les d'achat hein. Pourtant, le reste, c'est le seul. Ah oui Il n'y a que cette musique là qui est normale. Le reste des musiques sont, euh, sont pas normales. Bien sûr, il n'y a pas encore eu de playlist, je n'en mettrai pas hein, la journée. Ah, que, euh, voilà. Il va sorti au moins dans deux heures. Ouais, j'ai eu le beurre ça va prendre le en cas où <rire> donc les scènes on les a eu euh, la, la, la, la, la dernière fois je sais, -être dernière, je sais pas en vrai ouais, c'est le même jour mais je crois pas ça va sortir le même jour l'épisode 2 donc euh, je franchement je sais pas bien sûr j'ai pas attendu hein. <rire> Yeah, il une petite vie, mon gars. Attends, vous avez droit à un seul fichier. Pour Je veux savoir. Yes! Mais, hé, Tess, tu casses pas un photo? Ah oui. Yeah, not bad. Il y a aussi la musique dauphin qui est normale. Le reste, c'est genre la même musique. The train headed for Station Square will be departing the the normal the choice of the go ah, to Station Square. you may find something. Station okay. Square. Ça parle là, la télé. -thèse. Au moins on entendrait. Le... On fait un dash, On rentre plein d'un coup. On entendrait la manette. En Et... Oui là là. là. Ah, si Bien sûr, en effet, on fera pas toutes les histoires de ce on fera les autres histoires, même si ça rejoint. Euh, histoire, hein. ouais. En fait, ce jeu, il y a une seule histoire, sauf qu'il y a plusieurs points de vue. en Ah, fait. vous choisissez des personnages. En fait, il y a plusieurs points de vue. On peut déjà jouer de thèse. Non. There's a place somewhere non, in the city where you can go down into the sewer. Par bas avant moi. Ah, le nouvel jeu. Bah là, maintenant, en fait, là maintenant, moi. Normalement, on faire le tour. J'utilise pas technique, de... qui est très pas pas facile, enfin, si, mais ça vous êtes obligé. Ah. continuer continue. Oui, parce qu'en fait, euh... si vous n'avez pas ça, euh, je sais le... le lag dash. Cherchez le nom quand je joue. Si vous n'avez pas ça, oh mais putain. Si vous pas ça bah bye bye <rire> vous, vous, vous continuerez pas l'aventure de toute façon vous êtes obligé d'y aller hein, que, euh, vous pourrez pas continuer l'aventure on pas lancer euh, le prochain niveau parce que là je crois que c'est le niveau du casino oh putain non mais putain mais je vois rien hein. oh. euh, ouais après donc euh, de toute façon pour aller au casino vous êtes obligé d'avoir le live dash il like, by Dash Mais j'arrive pas Ouais bon oui c'est pas comme ça qu'il faut faire mais, mais euh, normalement normalement je sais pas comment on fait ça comme ça Et j'ai réussi Putain on dirait j'ai installé un mode genre truc, Aventure euh, réaliste pas du Après c'est la texture du PC le base c'est un, un vieux jeu, je crois qu'il sort en 2003 donc. Euh, ouais, en tant que la nuit. Je peux pousser la caisse, c'est ben pas non. Donc, un peu quelques bruitages de Sonic. ou oh, you've got Vous light speed avez... shoes non, press and hold the action, action button to store up power ouais. once voilà, you cherches, have enough power ça, genre, release the button and you can do the light, dash. the light speed dash the light speed dash lets you race toward rings at light speed as long as there's a trail of rings you can go just about anywhere non mais on s'afftonne ça, un... ça fait un bruit là là sonique il Sony qui dit go mais ça qu'on n'entend pas. Là on ressent plus magasins. que pas là. Mais... Oh putain, le boost. Wow Il faudra rentrer ici. Et voilà et là il faut ramasser 40, 400 à nous voilà pour récupérer 400 à nous on va et... oh, on a 4, boules, euh, 4 balles 4 balles je suis quasi une avec vous. Waouh, on a une clé. Tout le temps dedans, en plus je fais toujours des bons trucs. C'est parti. On va faire tous les persos. Sauf Eggman, parce que si je fais Eggman, euh... ouais, je perds tous mes amis. Ouais, on passe là-dedans. Ah, par contre, pour les épidémiques, je trucs C'est pas prévu. Vous avez vu, on entend des, des bruits d'amour, on en, en gagne pas. On peut plus. On peut plus la personne, il n'y a pas eu de mal. On a 100. On a 100. On a 100. On a 38. Allez, on va. On a assez. Je gagne ouais. Je des fois Pas ouais. ah, grave, on a 167. 8. Non attends, on va déposer. pour les perd. Parce qu'en en fait, il nous faut 400 alors 168 ouais. on va terminer le jeu mais ouais on va en faire un c'est quoi ça ouais ouais ouais 4 ans en fait j'ai fait ça parce que j'ai eu peur On aille quelque part oh putain au milieu ça mérite plus de milieu, tu vois. Euh... fait oui, ça, ça, ça. On peut maintenant. <Graduate> <Putain. rire> Jouer avec lui What? <coughs> oh, personne. Ouais. Allez, ouais. si j'arrive dans d'argent. Allez, ah on deux Il est prêt à partir de oui. Sonic C'est maintenant qu'on va aller dans la zone enfin, qu'on va retourner vers les bagels Oh putain Et à j'ai apparu de nulle part! Yeah, not bad! quest <coughs> Ok, nouvelle scène <scénarité. coughs> Je vais y en yeah. hey. hey! Oh non, oh, no, le Emerald. 40. Oh no, you don't! <coughs> oh jeez! <coughs> Non. <rire> non marqué. Eggman. Mais pourquoi c'est -ce marqué Robotnik? Y a dit oh, -ce man. -ce il y a du Eggman. Oh man, what happened to that emerald we just had? Ah, non, I a guess dit, Eggman's mais, got one of them mais mais But the other one's safe bien, That guy must be desperate guy, it That means his two to ah, our one, one. And, and that's not good. not good Come on Sonic, we bien need to busy nous avons à faire. Ah, il y a Bref, Je sais pas si je m'arrête là Donc le niveau de glace, ça va Je pense à un niveau de glace Qui a un symbole de glace Le train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. 20 minutes, ça dérange personne et ça c'est qui qui a fait ça C'est une autre coup. Je pense que ça c'est écroulé. Allez là. Ah ouais. euh... Allez au fond de la porte, je pense la première fois que je, ouais, je... Non c'est bon ce bruit qu'on entend derrière toi Non qu'est-ce non, plus... ouais, que tu fais T'es sérieux En plus on fera ce niveau avec Thèse. Pourtant, au test, c'est genre les niveaux de sonic, mais en cours. Non, mais bon, non, non, non, non, non, non. non. J'ai carrément skippé le, la moitié du niveau. <rire> non. Putain, j'ai quels euh, niveaux, voilà. Qu'est-ce qui m'a tellement. Mais Big, c'est encore <tu Pierre> ah, Une minute ça, seulement que je suis. Mais oui mais je ah. C'est quoi cette blague Oui je t'ai ça je viens de passer Mais non mais Use the oh, to sûr. jump It non non non non non non non non non non non non non non Je, ah, bon, je, je... je proteste. Je mais Sonic arrête C'est pas possible, il veut faire ses vies quoi Use the panel to jump. It may even help guide your way. Ok Sonic jumped. Use the panel to jump. It may even help the colour. Quoi Non pas lui, c'est pas. Oh Sonic a fait. ah. OK ah, ah non, je crois quoi Alors la voiture en fait Sonic a pas la voiture normalement Allez Sonic Yeah Wow dur. Yeah Un peu plus long que l'épisode 2 parce que j'ai envie de faire plein de niveaux mais sauf que en fait le Casino a pris tellement de temps que... Que... voilà. Du coup celui-là c'est le dernier niveau que pour, je pourrais... Bon le on, on, on vote terminé donc... Euh, on est 20 ans en plus. Déjà quand même 3 minutes qu'on est dans le niveau donc on va pas trop tarder de terminer. Je suis trop bonne là. Mais c'est clair ça on fait du snowboard. ça ça ça a l'air la fin ah, yes. ah moi je pense qu'il y a encore une scène après hein. yeah not si mais si si si si si on après, si si si si pas de si il bon. oh, on a, plus... non, y a pas de... Je sais un moment Le train où on... headed for station square will be departing soon C'est pas contre le cache pour l'instant Ou oh, alors c'est pas ici Ah non c'est là Ah si c'est contre le cachement Non, oh, pas. What's up Knuckles? Something bugging you? No time for games Sonic! Give me the emeralds you have right now! What? Let's just see you take them! Huh. Oh no! Oh no! Me donne une pêche. Give it your best shot! Oh no! C'est oh, bon ça? Ouais je suis juste le boss. Uh, oh. oh no! The Chaos Emeralds! Moi ouais, suis parti vite là! <rire> ah! Eggman! <rire> uh oh oh! Like taking candy from a baby! the Chaos Emerald. That's right, fool! You made it all too easy! You practically gave them to me! Hold it right there, creep! You can't get away with this! Knuckles, don't tell me Eggman tricked you again! Me? What about yeah, you? Sure Way to go, Knucklehead! Now, I have four lovely Emeralds! Chaos! Oh non, il y a encore une bosse On pourrait jamais terminer la vidéo Ouais, c'est sûr qu'on va la franquer These are for you, my friend Ah, oh, he transformed again Man, Mais... no one ever cuts us any sl- Kiosk 4 Ok bon Ça va ça va, ça va on s'arrête là hein. Bah ouais Bah je... pas... ouais au revoir. ça va rendre ça Ça va faire un... Ok Il Ça va rendre va C'est pour ça que je dis ça. Hein, que... Mais c'est dans Mais pas Quoi wow. Et tu es toi-même de le on peut le voir si c'est lui-même en fait, de l'autre l'épisode très long. Elle est pas encore morte, c'est une nice. blague. Je se faire personnage. with you- some other time. What it? the power the but it calls My Hey, we can't Mais let him le get quoi, away! Well, let's get to my workshop Alors, and we'll take the tournure! Yeah! Ouais. You guys go! Allez, sans moi, allez-y, sans moi! I have some unfinished un business to take les. care of! No problem, Knuckles! De problème, we'll take care of everything nous, here! Nous Come on! Allez, let's get on going! Y va. On peut jouer Nekus de... Donc, euh, donc voilà, la prochaine fois on va poursuivre Eggman Voilà donc on se retrouve dans l'épisode 3, 2, Sonic Aventure Dick. Donc euh, merci à tous d'avoir regardé cet épisode de ce nouveau et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao et ciao